Bonjour à tous, alors je, je m'appelle Ludovic Delaunay, je suis développeur chez Auslandia. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler des nuages de points. Il y aura déjà un petit sondage dans la salle, qui a déjà entendu parler des nuages de points. Voilà, parfait. Ok. Et du coup je vais vous parler un peu de bah, ce qu'on qu fait chez Oslandia sur le sujet et puis euh, des concepts qu'il y a derrière. Euh, et puis évidemment avec l'élément central du Postgres, mais euh, je vais essayer de vous présenter une stack complète sur euh, les nuages de points. Donc je vais introduire. Alors, qu'est-ce qu'un nuage de points bah, C'est une large collection de points multidimensionnels. Donc, euh, un point avec euh, plein de dimensions, on appelle ça des dimensions. Là, on a un exemple d'un terrain qui est modélisé uniquement avec des points. Beaucoup de points, vous vous en doutez. Alors, comment on obtient ces nuages de points On a deux procédés principaux. Il y a la photogrammétrie, qui est un procédé qui utilise des images. Donc, on va utiliser la corrélation entre images pour en déduire plus fort. Pas le plus fort. pour en déduire la, euh, des, des, des données 3D dont des nuages de points et puis il y a une deuxième euh, technique qui est très à la mode en ce moment, c'est la lasergrammétrie où on va résumer par lidar et du coup je vais vous présenter ce que c'est rapidement, un lidar c'est quoi c'est un capteur, c'est un scanner laser qui peut être au sol embarqué ou aéroporté et le principe il est simple, c'est un laser qui émet des impulsions, beaucoup d'impulsions qui fait un balayage haute fréquence de l'environnement. On a des, des lidars qui peuvent monter à 2 millions de points par seconde. 2 millions d'impulsions par seconde. Et on a un scanner, une partie scanner, qui récupère les signaux qui sont réfléchis donc par le sol, la végétation, les bâtiments, euh, bref, l'environnement. Alors du coup, vous en doutez le problème du lidar, c'est la volumétrie. Euh, je vous ai dit 2 millions de points par seconde. Si on fait une heure d'acquisition, on atteint tout de suite 7 milliards de points. Si on fait une journée d'acquisition, on atteint 42 milliards de points. Et chaque point est multidimensionnel, du coup, il a son X, Y, Z et plein d'autres dimensions. Euh, habituellement, il y en a une dizaine. Si on compte que chaque dimension est codée sur 4 octets, eh ben, on arrive à une journée qui avoisine les 2 téraoctets. Et voilà, ça c'est dans le cas simple. Souvent, on peut avoir plusieurs lidars qui tournent en même temps. Bref, c'est un peu... Alors du coup, je vous parle juste de comment on fait... Il y a un stockage fichier existant avec un standard qui est principalement utilisé dans le LIDAR aéroporté, c'est le LAS, et sa version compressée, qui est le LAS. C'est assez utilisé, c'est un format qu'on rencontre très souvent. Vous verrez plus tard pourquoi je vous parle de ça. Donc le, les problèmes du stockage fichier, ils sont assez connus, hein. quand on a du LIDAR, on peut avoir beaucoup de petits fichiers, un dataset ça peut contenir énormément de petits fichiers, du coup on... On, a, on peut avoir une gestion arborescente, on a envie de faire des quatries, etc. Du coup, ça devient très compliqué à gérer. On est obligé de, faire, de passer par des scripts bash pour faire de la paralysation, pour traiter ces données, etc., pour les charger, pour faire plein de choses. Donc on se dit, pourquoi pas utiliser un LGBD, Évidemment, on a envie d'utiliser cette donnée, de faire des requêtes dessus, spatiales, temporelles, de croiser ces données avec des données existantes, qu'on a souvent déjà dans une base de données, de la mettre à jour et surtout de centraliser la gestion de cette donnée. Alors on se dit, euh, bon, chaque point est géoréférencé, il y a un X, au moins xy. Y. Donc on se dit, eh ben super, on a PostGIS, qui est la cartouche spatiale de PostgreSQL pour faire du, pour faire du SIG. Le problème, c'est qu'avec les volumétriques qu'on a, c'est difficile de stocker un point par ligne. On atteindrait des limites, on ne pourrait pas avoir des index qui seraient utilisables, ils seraient bien trop gros, quand on parle de milliards à de milliards de points. Donc on a besoin de regrouper ces points pour optimiser le stockage. Alors du coup, il euh, y a une extension qui a été créée pour ça, qui s'appelle PG Point Cloud. Elle a été initiée par Paul Ramsey, qui est le créateur de Pogis. Cette extension, elle vise justement à regrouper les points, on appelle ça dans des patches. Donc on prend les tous ces points, on les regroupe spatialement dans des patches. Et tout ça pour vraiment réduire la taille des tables. Donc l'extension Point Cloud, elle, elle nous apporte quoi Elle nous apporte deux types. Deux ajouts dans Postgres, un PC Point qui va être là pour stocker un point et toutes ses dimensions, et un PC Patch qui est le type principal qu'on va utiliser, qui va permettre de regrouper tous ces points. Ensuite, on a une table de description des points, euh, qui se fait via un schéma XML, en fait, qui va nous décrire comment sont organisés ces points dans un PC Point, Comment ils sont codés dedans, parce qu'on va, on va essayer à ce que le codage soit le plus, euh, soit le plus efficace possible. Ensuite, on a une vue Point Cloud Columns qui permet de lister les tables qui contiennent des données Point Cloud. C'est un peu l'équivalent de la géométrie columns de POGIS, pour ceux qui connaissent. Et puis, évidemment, on a tout un tas de fonctions qui commencent par PC underscore, qui vont nous permettre de manipuler ces données. On a une deuxième extension à côté, qui est Point Cloud POGIS, qui nous permet de faire la glue avec PostGIS. c'est-à-dire on va pouvoir convertir nos patches en géométrie POGIS. Et on va pouvoir utiliser aussi des fonctions d'intersection entre nos patchs et nos géométries Pogis. Alors c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble le schéma XML qui permet d'interpréter les données. Donc on a une bête description à XML des différentes dimensions de notre point, avec sa position dans le tableau, sur combien d'octets il est codé, etc. On a la possibilité d'avoir un offset, un facteur d'échelle, etc. pour compresser au maximum cette donnée. Alors, on a aussi possibilité de compresser les patches, et c'est même recommandé. Cette compression, elle est définie dans le schéma XML, donc on a une compression de base qui est la compression dimensionnelle. Ça réordonne les dimensions euh, euh, qui se ressemblent. En fait, on va prendre tous les X ensemble, tous les Y ensemble, on va les, les mettre dans un même tableau, et puis on va pouvoir faire de la compression en fonction des statistiques, donc des masques de bits, des choses comme ça. Ça, c'est une compression qui marche plutôt bien, puisqu'on a un facteur 4 à peu près sur la taille des, des patchs. Ensuite, il y a une deuxième qui est, euh, qui est utilisable, c'est la compression GeoH3, mais par contre, euh, on gagne moins, et puis est pas, elle est plutôt expérimentale, elle n'est pas forcément euh, très stable. Donc pour l'instant, on ne l'utilise pas. Et une contribution récente d'Oslandia, c'est la compression LAS. Je vous ai parlé tout à l'heure du fichier LAS et de, son, et de sa version compressée LAS. Donc ça c'est une contribution récente dans ce Landia qui est basée sur une librairie qui permet de faire qui implémente en fait cette compression. Et là par contre on a des, ga des gains assez imp importants de l'ordre de 10 à 20 fois, on réduit de 10 à 20 fois la taille d'un patch. Donc on peut tester la compression à la volée avec la fonction PC Compress, par exemple. Alors voilà une requête basique pour tester comment on crée un patch. On va le faire qu'une fois, c'est pour l'exemple. On a une fonction PCMakePoint, ça va nous créer un PCPoint, dans lequel on va dire bah, l'identifiant de son schéma XML, en l'occurrence 3. Je ne l'ai pas fait, hein, l'insertion de XML avant, mais on aurait dû le faire. Et ensuite, un tableau avec euh, ces différentes dimensions-là. On a juste y, y, X, Y, Z et l'intensité. Et là, dans l'exemple, on va créer 100 000 points qu'on va essayer de regrouper dans des patches. Et on voit qu'on a fait des patches de 400 points à peu près. Donc on vérifie euh, le résultat, donc, nombre de points, c'est on utilise la fonction pc_num_points pour avoir ça, on a bien 100 000 points, mais qui ont été regroupés dans seulement 250 lignes. Donc, c'est vraiment ça la clé. On va réduire euh, drastiquement le nombre de lignes. Alors, comme dans Pogis, on a la possibilité d'indexer ces patches, donc en utilisant l'index euh, GIST. Euh, par contre, s'il faut lui spécifier, euh, il faut lui... Le, faire la conversion explicitement avec la fonction géométrie. Alors, on a parlé du format d'entrée, enfin, a, de fichier LIDAR, on a parlé de pg.clone, maintenant il va nous falloir un outil pour charger ces données. Donc il y a un outil qui s'appelle Pedal, qui est un outil en ligne de commande. Pour ceux qui font du SIG, c'est un peu l'équivalent le, le, de JEDAL mais, mais pour les, les nuages de points. Donc ça permet de faire du filtrage, de la lecture, de l'écriture dans différents formats. Et c'est un concept de pipeline, on va chaîner les opérations entre elles, séquentiellement. Et on décrit ça avec du JSON. Là c'est juste pour voir l'architecture de pédale. On a un ensemble de drivers en lecture, on a des filtres possibles, on peut agréger de la donnée, etc. Se resplitter de la donnée, et puis on a des filtres en sortie, enfin des, des drivers d'écriture en sortie. A noter qu'on peut même faire de la migration d'oracle vers Postgres avec ça soit qu'il y aurait des nuages de points dans Oracle, c'est ça. J'ai rien dit. C'est possible. possible. Du coup, voilà le, le pipeline simple pour on a un fichier LAS en entrée, on veut le mettre dans, dans Postgres. Le pipeline il est assez simple. Donc on va utiliser le driver reader LAS. On utilise un filtre qui va nous regrouper automatiquement des points spatialement. Donc l'intérêt, on les regroupe pour qu'ils soient proches spatialement. On crée des patchs de 400 points. En l'occurrence ici. et puis on a notre, euh, notre driver d'écriture dans, dans pg.cloud qui va nous créer du coup les patchs et tout ce qu'il faut on l'appelle en ligne de commande donc c'est assez simple hein. Pedal, Pipeline et notre, euh, notre description en JSON Alors, les limitations de cet outil pour l'instant c'est des performances perfectibles notamment dans l'écriture dans pg parce que ça n'utilise pas le mode copie ça fait des inserts donc c'est clairement assez lent, par contre euh, j'ai vu dans le code qu'il y a un commentaire qui dit euh, ça faut le faire, euh, il va falloir qu'on modifie. Donc ça va, ça va s'améliorer. Et il n'y a pas de parallélisation aussi native, du coup euh, bah, on est obligé de parler, tout à l'heure Nicolas en parlait, d'utiliser de, des, des outils type GNU parallèle, si on veut charger vraiment massivement euh, les données. Et on a des contributions en cours euh, chez OSLandia, notamment le support du LAS, du coup dans le driver euh, PG Point Cloud. Vu que le, la compression LAS est un ajout récent, du coup, on, on ajoute aussi cette fonctionnalité. Euh, pédale sait lire du LAS, par contre, il ne savait pas encore écrire dans pg.cloud. Bon, bah, notre stack pour l'instant, elle est assez simple. Hein, on a du lidar, on a Pédale pour charger et, euh, et on, on a notre base d'arrivée. Alors, dans le cas d'un projet avec l'IGN, on a eu besoin d'avoir de, des nouveaux formats de, à gérer de, de, de nuages de points. Et du coup, on a décidé de créer un foreign data wrapper qui va nous permettre d'accéder dynamiquement à nos fichiers sources depuis Postgres, donc de gérer des formats non supportés par Pédale. Il a été écrit en Python grâce à Multicorne, du coup, il est très facilement extensible. Pour l'instant, il n'y a que deux formats gérés, le SBET et un format propre à l'IGN. Pas un format fermé, mais qui est utilisé pour l'instant qu'à l'IGN. Et du coup la création de patch elle se fait à la volée, on utilise le temps, on regroupe les points, euh, parce qu'il y a une très forte cohérence euh, temps espace. Évidemment, on ne pourrait pas le faire si on avait des sessions d'acquisition en parallèle, en même temps. Et du coup, euh, voilà, le, le patch se crée à la volée, et puis, euh, et puis on récupère ça directement avec des selects. Alors, je vous ai mis un exemple de comment on crée le, le serveur. On, là, on utilise le module sbet, en l'occurrence. On a une option... Ex euh, vous voyez un metadata-true, là, on a une option pour récupérer aussi le schéma XML directement parce que c'est un truc pénible à faire. À chaque fois, on n'a pas envie de faire un insert avec toute la description de notre encodage. Donc, on a juste à le mettre avec les fichiers sources, et puis avec le foreign data-wrapper, on va le récupérer automatiquement. Et ensuite, bah, voilà, on crée notre, notre table distante, là. Et puis, on lui donne la source de données. Ça peut être un fichier binaire, ça peut être un répertoire entier. On lui dit quelle taille de patch on veut. Là, on a mis 100, et puis on lui fournit euh, l'identifiant de son, sa description XML. Bon, dans les choses qu'on va rajouter là, à court terme, on va intégrer un filtre du coup spatial. Pour l'instant, on agrège vraiment temporellement les, les patches. On va ajouter un filtre spatial qui permettra euh, de faire un peu l'équivalent de ce que fait Pédale. En fait. On va rajouter un, du filtrage temporel à la source, parce que là, quand on fait un select, évidemment, on va tout récupérer. Là, on voudrait bien utiliser une closeware sur le temps, et du coup, on va la transmettre au foreign data wrapper qui va s'occuper de filtrer et de ne pas lire toutes les données. Et puis, on va rajouter la lecture du LAS et sa version compressée LAS parce qu'on a une librairie Python aussi qui permet de le faire. Donc, dans notre stack, on a rajouté, on a deux façons. Soit on insère la donnée avec Pédale, soit on va la lire avec un foreign data wrapper. On retourne dans PG Point Cloud. On va regarder quelques petites, quelques petites fonctions euh, utiles, on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors Dans un patch, euh, il a une entête avec euh, des métadonnées. Et du coup, euh, on a une fonction PC Summary qui va nous résumer un peu ce qu'il y a dedans. Donc là, ça nous donne typiquement le nombre de points, euh, le système de projection, s'il si y a compression ou pas, et puis la description des dimensions. Donc on voit qu'on a le X, euh, le X en première position dans le tableau, qu'il est codé sur 8 octets, etc. Et puis des stats avec euh, min, max euh, et moyenne. Donc, ça, c'est assez utile. Si on veut lister le contenu d'un patch, on, a, donc on est obligé d'exploser ce patch en, en point, en PC point exactement. Donc, on a la fonction PC explode, et puis on a une, repré une représentation textuelle, hein, parce que c'est du binaire. Et on voit qu'un patch, bah, c'est juste un identifiant de, de description XML. Hein, c'est toujours le même, le PC ID là. Et puis après, le point, c'est bêtement un tableau de valeur. C'est-à-dire un tableau avec toutes ses dimensions. Alors, hein, un premier exemple ou exercice simple, c'est en utilisant uniquement les métadonnées, c'est d'aller récupérer l'altitude moyenne d'un patch. On a un patch avec un, des tas de points dedans, et on veut l'altitude moyenne. Et ben, on va uniquement aller chercher l'entête, avec le PC Summary, et puis comme ça nous renvoie du, du JSON, on peut utiliser le type JSON de Postgres pour, euh, pour regarder ce qui se passe. Alors Dans le format LAS, on a un une dimension qui est très sympathique, qui s'appelle classification. C'est quelque chose qui est déduit de toutes les informations radiométriques qui ont été récupérées dans le LIDAR. Et du coup, ça nous permet de sélectionner un peu euh, les points euh, sur quel type d'objet ils ont été réfléchis. Si plutôt de l'eau, plutôt un bâtiment, plutôt, plutôt le sol, la végétation, etc. Donc cette classif, elle est très intéressante. Et là, euh, l'exercice, ça va être, bah, par exemple, je vais extraire les points qui sont assimilés à de l'eau dans mon nuage de points. Donc ça va être assez simple, je vais exploser mes points qui sont dans mon patch et puis je vais faire un filtre sur, euh, sur la classification. Vous noterez qu'il n'y a aucun autre filtre, donc on va éviter ça, de faire ça sur des tables monstrueuses évidemment. On, va de, on réduira d'abord le spectre de recherche, mais c'est pour vous montrer voilà, comment on filtre simplement, comment on accède à la donnée en fait, qu'il y a dans le PC patch et du coup le PC point qu'il y a derrière. On traverse deux entités. Du coup, l'exemple c'est <coughs> la même chose avec euh, là, ce coup-ci, un filtrage spatial. Donc, on va exploser notre point, mais par contre, on va utiliser la fonction PC intersect pour réduit, réduire notre zone de recherche et donc réduire le nombre de patchs. Euh, là, j'ai mis un polygone bidon, il hein, n'y a pas de, mais on pourrait très bien utiliser une table existante avec euh, avec une emprise d'une montagne ou quelque chose comme ça. Et Du coup, euh, là, on récupère peu de patch dans la CTE là dans la première, euh, première partie. Et ensuite, bah, pareil, on va utiliser la classification pour filtrer. Je veux que des points qui sont assimilés à du sol. Et puis euh, je vais faire une, une agrégation à max avec le PCGet qui va me récupérer le Z de chaque point. ok Voilà, en très peu de lignes, on arrive quand même à récupérer des résultats d'un patch. Pour ceux que ça intéresse et si vous avez quelques heures à tuer, il y a un workshop point cloud qui a été qu'on a fait pour le phosphorger. Donc n'hésitez pas à aller le voir et éventuellement le faire. Dans les contributions du coup de PG Point Cloud, on a un peu contribué. Donc le support de la compression LAS, c'est quelque chose de récent, qui a été émergé dans le code officiel, donc utilisable. Une autre fonction, PC Point n, qui nous permet d'aller chercher un point précis d'un patch, si ces patchs sont ordonnés. Le PC Range, c'est un peu la même chose, c'est si on va chercher une plage de points à l'intérieur d'un patch. Et puis, après, on a d'autres fonctions, PC Interpolate, ça va nous permettre de faire de l'interpolation entre des points et des patchs, et entre des patchs et des patches C'est des trucs assez spécifiques qu'on a, qu a voulu mettre en place avec l'IGN pour des besoins très spécifiques. Puis, il y a une fonction là, pour le coup, qui est très utile, le PC Patch Transform, qui permet de passer d'un schéma XML à un autre. On va convertir les patchs d'un schéma à un autre. Donc, on, typiquement, si on veut filtrer, on veut pas toutes les dimensions on va recréer un nouveau schéma XML et puis on va dire bah, je veux garder que le X, Y, Z, je n'ai pas besoin de toutes les autres dimensions et jusqu'à maintenant il n'y avait pas de fonction pour le faire il fallait tout extraire et tout recréer à la main et c'était plutôt compliqué donc ça, ça le fait automatiquement donc j'ai mis work in progress parce que c'est sur le fork de point cloud qu'on a, qu a avec l'IGN et ce n'est pas, pas encore rapatrié dans le code officiel mais vous pouvez aller voir ce que c'est alors évidemment, les perspectives qui sont liées aux évolutions de Pogis, Postgres, je ne vais pas m'attarder dessus parce que les index Brin, on va avoir une présentation précise dessus tout à l'heure. Mais ça va apporter forcément, parce qu'on va pouvoir réduire drastiquement la taille des index. Donc dans le cas des nuages de points, c'est plutôt utile. Et puis la paralysation, du coup Nicolas en a parlé pas mal tout à l'heure. Pareil, ça va nous permettre de, de profiter de tout ça dans, dans, dans les use cases de nuages de points. Alors du coup, est-ce que c'est un stockage efficace pour la visualisation 3D, ces fameux patchs Oui et non, parce que pour la visualisation 3D, on a envie d'avoir une structure adaptée à la visualisation. Donc là, on a pas mal d'études en cours. Pour l'instant, c'est pas finalisé, mais il y a des, des choses déjà qui marchent. Par exemple, l'idée, c'est d'intégrer un, un niveau de détail directement au niveau des patchs. C'est-à-dire qu'on va ordonner les points dans un patch en fonction d'un niveau de détail. Donc ça demande évidemment un peu de le processing avant. Et puis après, on a la fonction pcRange qui va nous permettre de récupérer, euh, je veux les points, de tel LOD à tel LOD. Donc pour l'affichage, ça peut être euh, efficace. Et puis après, euh, on a des choses qui sont en cours d'étude avec, le pourquoi pas, stocker carrément un Octree euh, avec des patchs. Et puis, euh, le code de Morton nous aiderait à, à indexer ça de manière assez efficace. Le code de Morton, ça permet juste de parcourir un Octree, mais de façon euh, itérative et non pas hiérarchique. Ce sera un code unique qui permettra d'avoir une indexation assez efficace. Voilà, alors du coup, sur notre, euh, sur notre stack euh, de nuages de points, on a la partie lecture, et puis on a parlé un peu de ce qu'on pouvait faire dans PG Point Cloud. Maintenant, il nous manque un peu la partie visualisation. Et du coup, ce qu'on a dû créer euh, chez Oslandia, c'est un serveur de streaming. Il y en a existant, je vais en parler juste après, mais. On a fait un serveur de streaming qui va directement aller chercher les points dans la base et puis qui permet de les streamer avec une API vers un navigateur web qui fait du WebGL. Au hasard, iTunes. Si vous ne connaissez pas, on pourra en parler après, mais ce n'est pas le sujet. Donc, le, le serveur de streaming, c'est un serveur écrit en Python qui s'appelle Lopox, qui utilise un protocole existant d'un autre serveur de streaming, mais qui lui n'était pas capable de se connecter à PG.cloud. Donc on a gardé juste le même protocole parce qu'il était pratique et le protocole est assez simple du coup on lui transmet une bbox, on est dans une zone qu'on veut visualiser, il va trans transmettre ça à PG Point Cloud, il fait les bonnes requêtes, il récupère la donnée, tout ça de façon binaire et avec du LAS en plus à tous les étages, donc la version compressée est binaire. Voilà, il y a une partie, alors on, a, on est à l'étude aussi sur trois détails, ce qui est une nouvelle spécification pour streamer de la donnée 3, 3D de manière 3D hétérogène, tout type de données 3D, où on n'impose pas un type d'indexation, etc., Octri, quadtree. Donc c'est une spécification qui est vraiment en cours de développement, notamment sur la partie nuage de points. Donc on est en train de l'étudier pour voir si on pourrait en faire quelque, quelque chose aussi et pourquoi pas le, la rendre disponible dans ce serveur de streaming. Alors du coup le viewer c'est euh, un... iTunes du coup. C'est un viewer WebGL qui est basé sur une technologie qui s'appelle 3JS. Donc c'est un framework JavaScript. Et il a été. Euh, c'est un développement qui a été initié à l'IGN et puis qui est actuellement en co-développement IGN Auslandia. Donc c'est l'outil qu'on va utiliser pour visualiser les données. Et du coup, je vais vous faire une petite démo. Alors avec une première partie. Première partie, c'est euh, du Lidar aérien qu'on a pris de Montréal. Avec, euh, on a mis euh, un WMS pour avoir des, des images. Et on a aussi du bâtiment qui est streamé directement depuis Postgis aussi. Donc on a du Postgis et les nuages de points qui sont streamés depuis, depuis Postgres. Donc ça, c'est quelque chose qui est de développement qui sont très récents. On n'a pas forcément. Euh, les nuages de points la mettent beaucoup de temps à arriver, parce qu'on a, a des problèmes d'instabilité sur la partie décompression euh, qu'on utilise sur le LAS. Mais c'est des choses qui sont en cours de résolution. Donc on a limité volontairement pour pas que ça arrive tout d'un coup et que ça fasse cracher le navigateur. Parce que voilà, c'est un point d'instabilité qui est en cours de résolution. Mais... Voilà, du coup, on a beaucoup de bâtiments. Tout ça, c'est de la donnée Open Data, en plus, qu'on a récupérée à Montréal et qui nous a permis de faire une petite démo là-dessus. au Géoportail euh, version 3, ça sera ce visualiseur qui sera utilisé dans le Géoportail, donc... Et puis du coup je vais vous montrer un aperçu de ce que... Il y a eu une première version de High Times qui a été faite, là ce que je vous ai montré c'est plutôt la version 2, qui est une refonte, donc tout n'a pas été rapatrié dans la version 2 encore. Donc je vais vous montrer ce que ça donnait dans la version 1, la partie immersive, là je vous ai montré plutôt un aspect aérien, il y a une partie immersive qui est très intéressante, où on voit encore mieux ce que ça représente les nuages de points, Et dans cette partie immersive, ce n'était pas streamé à partir de Postgres, parce qu'on n'a pas encore réintégré dans, du coup, dans cette version 2, mais c'est à terme ce qu'on va faire. Donc là, c'était plutôt des points euh, qui étaient streamés à partir de fichiers directement. Pour vous donner un aperçu de à quoi ça devrait ressembler dans quelques mois. Donc là, on charge les nuages de points, puis après, il y a une descente euh, dans la ville, on est rue de Rivoli pour ceux qui ont reconnu. Du coup, on peut se balader dans l'environnement immersif. On peut faire aussi des mesures assez précises. On va aller récupérer les points, on peut faire des calculs de distance, etc. Et puis les points se chargent au fur et à mesure. On voit ici l'aspect la, massif des données, c'est qu'il y a énormément de points qui se chargent. Un exemple de, voilà, de calcul de distance... Ouais. Et on voit à peu près la granularité, là. on voit les points, on voit les lignes de points, donc on voit bien ce que le laser a acquis. On voit même des personnes au milieu de tout ça, des voitures. Pas besoin de flouter, là. on voit pas grand, on a pas le détail. Bon, ça c'est pas la partie nuage de points, donc. Et voilà, c'était les deux démos, du coup euh... merci si vous avez des questions.